ok salut à tous et bienvenue sur castle of success je, je vous ai promis une affaire très alléchante, une opportunité qui vous permettra euh, de changer votre futur de d'avoir un revenu conséquent assez intéressant pour euh, garantir votre avenir, un avenir sûr pour vous et pour votre génération. Euh, Aujourd'hui, euh, cette opportunité, je vais vous la présenter. Il s'agit pour vous de devenir copropriétaire d'une technologie qui va révolutionner à jamais le monde du transport. Bien, mais avant de commencer, euh, abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait et laisse-moi un pouce bleu si tu aimes bien cette vidéo et, et Active aussi la petite cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos que je poste deux fois par semaine. Ici, on parle de motivation et d'opportunité d'affaires. Bien, c'est parti. Le projet en fait, que je vais vous présenter s'appelle Skyway. C'est quoi Skyway? Euh, Skyway, c'est euh, le transport dont notre planète a besoin. Pourquoi? Euh, parce que en fait, c'est un système de transport à cordes électriques surélevé au-dessus du sol. L'ingénieur et auteur de cette technologie, Anatoly Yenitsky, a eu cette idée de transport à corps depuis 1977. Dès lors, il avait déjà compris qu'il euh, fallait bien garder l'écologie de la planète et que pour cela, il fallait développer un nouveau système de transport capable de résoudre les problèmes de l'humanité, mais pas en créant d'autres. Ainsi, après plusieurs années d'études et de travail, Skyway a obtenu déjà près de 77 brevets délivrés dans différents pays comme les états unis le Canada, la Chine et bien d'autres. Et Skyway est approuvé par le ministère des Transports de la Fédération de Russie. Ok, parmi les différentes raisons d'investir dans le projet Skyway aujourd'hui, nous en avons trois que nous pouvons citer. Euh, déjà, euh, la présence d'un centre d'essai ou éco technoparc en Biélorussie sur une superficie de 36 hectares. Et dans cet éco technoparc, euh, cinq lignes de voies sont construites et huit modes de transport y sont testés. Plus de 6000. Visiteurs ont déjà visité léco technopas et sont devenus passagers des engins Skyway. Il faut aussi savoir que les premiers essais ont commencé en 2016 et plus de 30 délégations internationales d'Allemagne, de Suède, du Japon et bien d'autres pays s'y sont déjà rendues. Ensuite, dans le centre d'essais Skyway dans l'Emirat arabe à Sarja, euh, Skyway, euh, en fait a construit un centre d'innovation technologique et ce centre a été ouvert depuis octobre 2019 sur une superficie de 28 hectares. Les premiers essais ont commencé depuis l'automne depuis 2019 et dans ce centre d'innovation technologique, il y a quatre pistes qui y sont construites. Cette année encore, Skyway prévoit une construction euh, d'une piste de marchandises de 2,5 km où euh, euh, on pourra accélérer le transport jusqu'à 150 km par heure. Skyway aujourd'hui a déjà sa propre usine de fabrication. Cette usine de fabrication est euh, plus de dix mille mètres carrés d'espace, dans laquelle Skyway emploie plus de 000 employés, et aussi Skyway coopère avec euh, plusieurs entreprises internationales aux États-Unis, en France, en Suède et dans d'autres pays. Euh, nous pouvons citer entre autres les sociétés Mafelec Team, As, Okuma, Dassault Systèmes. Uh, à la venue skyway prévoit uh, une production uh, des petites séries et puis uh, une production de transport en série donc voilà déjà des uh, éléments clés qui montrent qu'on a affaire à quelque chose de vrai quelque chose de grand quelque chose qui va uh, révolutionner le monde du transport uh, Maintenant, nous, pouvons, nous allons parler des différentes perspectives d'investissement dans Skyway. Qu'est-ce que vous, en tant qu'investisseur, vous gagnerez en investissant dans Skyway aujourd'hui? Après avoir écouté toutes les réalisations que Skyway a déjà faites jusqu'ici. Et il faut savoir déjà que Skyway se développe par le financement participatif. Ce financement participatif, euh, euh, qui a commencé depuis 2014, vous donne la possibilité donc d'acheter des parts dans l'entreprise de devenir donc copropriétaire de cette gigantesque technologie. Et euh, qu'est-ce que vous, vous gagnerez En fait, vous gagnerez sur trois différents aspects. Le premier aspect, euh, le premier aspect euh, de vos gains, c'est avant la mise sur le marché euh, de Skyway, la direction peut procéder à un rachat des parts. Donc, la direction de Skyway peut décider euh, une fois la 15e étape euh, de développement de Skyway terminée. Aujourd'hui, je tiens à signaler que nous sommes à l'avant-dernière et la 14e étape sur les 15. La direction de Skyway peut donc décider de racheter les parts des investisseurs à un prix qu'ils vont fixer. Déjà, euh, par exemple, en octobre 2018, les 5000 premiers investisseurs de la société ont eu la possibilité de revendre leur part à un bénéfice allant jusqu'à 10 fois le prix d'achat. Voilà déjà une perspective d'investissement. En deuxième position, nous pouvons dire que, euh, en investissant dans Skyway aujourd'hui, euh, dans le cas d'une mise en œuvre réussie du projet, les investisseurs... Après la quinzième étape, les investisseurs donc de Skyway, les investisseurs de Skyway pourront recevoir des dividendes de la réalisation de tous les projets de la société. Et ainsi, la société euh, redistribuera 20% de ses dividendes à tous ceux qui y ont des actions. Tous ceux qui ont des parts dans la société recevront des dividendes. Et c'est toute une vie, toute leur vie. Et ces parts que vous achetez aujourd'hui, il faut le savoir, hein, c'est votre bien personnel. Ainsi, vous pourrez les léguer à vos enfants et vos petits-enfants. Euh, le troisième volet euh, de perspectives d'investissement, euh, c'est que la société peut décider après euh, la quinzième étape euh, D'une entrée en bourse. Vous voyez? Et une fois que cette société sera en bourse, les investisseurs pourront tirer profit de la croissance de la valeur de leur part. La valeur marchande de départ sera déterminée par l'intérêt, bien évidemment, des investisseurs et compte tenu de toutes les réalisations du projet qui ont déjà été faites et qui seront faites. Cette valeur peut augmenter très rapidement. Voilà déjà un peu trois aspects sur lesquels vous pouvez faire un bon retour sur investissement et changer votre vie, votre situation financière à tout jamais. Ok, en fait, pour pouvoir investir dans Skyway, une fois dans votre dans votre back-office, vous pouvez choisir votre offre d'investissement. Une offre qui convient à, votre, à vos besoins et votre possibilité. Ici, si nous avons des offres spéciales. Comme InnoTrans, vous pouvez payer en trois mensualités. Et là, nous avons le nombre de parts qui sont offerts à chaque mensualité. Vous voyez là, 1000 dollars, première mensualité, 33 000 parts. Et ensuite, 38 000 parts. Ensuite, 47 000 parts. Nous avons Start Rapide. Nous avons un pack pour les bébés. Vous pouvez offrir un pack d'investissement à vos bébés, acheter des parts pour vos bébés. Et aussi pour des étudiants. Ah, c'est un parc pour les étudiants vous pouvez le payer sur 9 tempéraments à raison de 150 dollars par mois bien euh, aussi nous avons des offres d'investissement à tempérament là bien euh, skyway en fait donne la possibilité de payer des parts sur une durée de 10 mois pour ceux qui n'ont pas euh, la somme d'argent euh, en totalité et qui peuvent le faire sur 10 mois. Ici, par exemple, aujourd'hui, vous pouvez prendre un pack Star, comme vous voyez là, qui coûte 250 dollars. Il vous offre 5750 parts et vous pouvez le payer sur 10 mois, à raison de 25 dollars par mois. Ensuite, un pack Senior, 13 000 parts, euh, 10 mois, 50 dollars par mois. Vous voyez, il va jusqu'à 50 000 euh, dollars. À raison de 5000 dollars par mois pendant 10 mois il vous donne 2 millions 500 mille par bien nous avons aussi euh, des offres d'investissement basique là euh, qui vous permettent de, de prendre à partir de 50 dollars vous aurez 900 parts et si vous pouvez payer en cash ok les amis petite promotion euh, skyway a lancé depuis trois mois une promotion step of 21 comme vous pouvez le voir là et euh, euh, à chaque fois, euh, déjà deux mois passés, euh, à chaque fois que moi finissais, il réduisais les comptes. Donc ici aussi, on a une autre promotion pour ce mois en cours qui s'achève dans 40 jours. Et dans cette promotion, Skyway a mis en jeu deux packs promotionnels, à savoir un pack de 600$ et un pack de 1200$. Vous voyez, vous pouvez les payer aussi sur 12 mois ou en cash. Bien... Euh, le pack de 600$, vous pouvez payer 50$ par mois pendant 12 mois. Le pack de 1200$, vous pouvez payer 100$ par mois pendant 12 mois. Bien, et ce pack, euh, bien et ce pack de 600$ vous donne droit à 24 000 parts. Et ce pack de 1200$ vous donne droit à 96 000 parts. Dépêchez-vous les amis, dépêchez-vous parce que c'est une escompte à ne pas rater. Vraiment, euh, c'est je dirais que c'est un cadeau que SkyWay nous fait. Vraiment, c'est c'est trop génial. Donc, voilà un peu euh, ce que je peux vous dire sur les différents packs. Vous pouvez euh, aller dans votre back-office euh, dès à présent et, et choisir votre pack. Si vous voulez payer à tempérament, vous écrivez, vous cliquez sur euh, inscrire à tempérament. Mais si vous voulez payer en une seule tranche, vous pouvez cliquer sur Inscrire là 600 dollars une fois. Ok, comment devenir donc investisseur à Skyway Pour devenir investisseur à Skyway, euh, vous devez d'abord, bien évidemment, créer votre compte sur le back-office de Skyway. Pour ce faire, vous devez prendre votre lien d'inscription chez celui qui vous a présenté ce business. Et celui qui vous présente cette affaire, vous, donne vos, vous, vous, vous donnera son lien. Vous pouvez vous inscrire via son lien. Mais si vous découvrez ce, ce projet grâce à cette vidéo, je vais laisser mon lien d'inscription en, en description afin que vous, vous l'utilisiez pour vous inscrire. Et euh, je vous aiderai dans le processus aussi de vérification de votre compte. Et oui, puisque après avoir créé votre compte, il faut que la société vous identifie, sache qui vous êtes. Alors, pour faire vérifier votre compte, vous avez besoin d'une pièce justificative de votre identité, donc une carte nationale d'identité fera l'affaire. Et aussi euh, une pièce justificative de votre adresse. Donc euh, une facture d'eau ou d'électricité à votre nom peut faire l'affaire ou une attestation de résidence, ça peut faire l'affaire. Ces documents seront soumis dans votre back-office. Et euh, une fois que la société vous aura identifié, vous pouvez passer de moi à l'investissement et choisir euh, le pack qui est assez pratique pour vous et vous offre un investissement approprié. À la fin de votre investissement, vous obtiendrez un certificat et un extrait du registre de Skyway confirmant votre propriété des parts que vous avez achetées. Donc, euh, faites un investissement aujourd'hui à Skyway et vous profiterez largement parce que, avec le passage du projet à une nouvelle étape de développement, développement euh, l'escompte sur les parts de la société diminue. Comme pour dire qu'au départ, à l'étape numéro 1 de développement de Skyway en 2014, le nombre d'actions que le même pack de 250 dollars vous offrait, c'est plus le même aujourd'hui puisque l'escompte a été réduite. Le meilleur moment d'investir dans Skyway c'était hier et le deuxième meilleur moment c'est aujourd'hui. Il n'y a plus de temps en paix, prenez le maximum d'actions possible parce que l'avenir s'annonce radieuse avec Skyway. Et après la dernière étape, faut savoir après la quinzième étape, nous sommes à la avant dernière étape, je signale encore avant euh, après la dernière étape de développement vous ne pourrez plus devenir copropriétaire de toute la technologie skyway mais juste de quelques projets ciblés et donc euh, euh, rejoignez un projet qui évolue en biélorussie et aux émirats arabes unis présentement et si nous avons euh, l'email l'email du, du support de skyway vous pourrez leur écrire euh, si vous avez quelques questions ou préoccupations et aussi un numéro de téléphone que vous pouvez appeler en cas de préoccupation. Et donc, euh, merci déjà d'avoir suivi cette présentation et, et je vous conseille de partager cette, cette vidéo avec vos proches afin qu'eux aussi prennent connaissance de cette opportunité magnifique. Euh, alors, comme j'ai pour habitude de le dire, rendez-vous au sommet. Ciao